et salut tout le monde c'est Coxwing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça fait longtemps alors on va expliquer tout ça c'était très difficile pour moi de créer des vidéos en fait tout simplement et donc j'ai rien posté j'ai rien prévu j'ai laissé le temps passer en fait je voyais pas le temps passer je me dis que je vais pas continuer sur cette chaîne en soit. je vais poster des vidéos Quelque peu par là, pas plus Quand j'aurai le temps Quand j'aurai l'envie Mais ça va pas être une chaîne où je mettrai tout mon espoir Pour la store, en tout cas Par contre, je vous invite à aller Sur la chaîne de Night Guest. Alors, c'est un petit streamer Qui live sur Twitch Et Il a une chaîne Youtube Très simple, mais je, je monte ses vidéos En clair toutes les vidéos que vous voyez sur sa chaîne, à part celle avant Life is Strange. Euh, c'est moi qui les ai montées. Donc, si vous voulez avoir du contenu, eh ben, c'est là où vous en aurez. Et puis, bien sûr, je vous invite à aller voir en live My euh, Guest le lundi à 20h à 22h et le mercredi à 20h à 22h. Le vendredi, ça peut dépendre. Mais chaque fois entre 20h et 22h. J'ai décidé de faire ce, ce choix. J'aime encore mieux produire et faire juste des montages. Et ça me plaît. Donc ça me ferait juste vraiment plaisir que vous puissiez aller voir les vidéos YouTube ou même passer sur... sur deux secondes sur, sur les live. Ça, ça, ça nous ferait plaisir tous les deux. Même passer sur la chaîne YouTube, faire un petit vue, mettre un like si ça vous plaît. Si vous voulez avoir une suite, allez juste sur la chaîne de Nigest. Je vous mets ça dans la description à la fin de la vidéo. Et euh, j'espère que vous serez nombreux. Mais après, je dis pas que je vais tout arrêter. Je peux peut-être encore poster beaucoup de vidéos. C'est possible. Mais pour l'instant, je suis pas prêt à aller plus loin. Je suis pas prêt à produire. J'ai plein de vidéos enregistrées, mais j'ai pas le temps de les monter. J'ai trop, j'ai trop d'attente. Et euh, je me dis que pour une si grosse vidéo et faire si peu de ça vaut pas le coup. Et donc comme je vous disais, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Night Guest TV. Et euh, on se revoit soit à son live, soit sur sa chaîne YouTube. Bye bye